Pourquoi ma voix ne sort pas quand je parle Peut-être que tu te retrouves dans cette situation, je vais t'en parler aujourd'hui. Alors, c'est une vidéo un petit peu différente de d'habitude parce qu'on va parler de choses dont je ne parle pas forcément très souvent sur cette chaîne. Donc voilà, reste bien attentif dans les prochaines minutes parce que je pense que tu vas vraiment découvrir de nouvelles choses. On parle de la voix, de la voix parlée, d'accord Donc là, on ne parle pas de chant, on parle de ta voix d'usage, celle que tu as ben, tous les jours pour échanger avec tes collègues, tes amis, ta famille et si tu n'en es pas satisfait, si tu as justement ce syndrome de ben « bah voilà, quand je parle, j'ai l'impression que ma voix ne sort pas correctement », eh bien, reste avec nous parce que je vais te donner des clés. Alors moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. Je partage sur cette chaîne YouTube des astuces, des techniques pour aider les chanteuses et les chanteurs à améliorer leur voix. Et dans cette vidéo, je vais te donner des, des choses dont on a jamais parler sur cette chaîne. Euh, tu n'entendras, je pense, très peu de professeurs de chant en parler et pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Euh, donc, euh, on est parti. Alors, on va peut-être définir un petit peu. Ma voix ne sort pas quand je parle. Qu'est-ce que c'est À quoi ça correspond Parce que j'imagine que quand tu parles, il y a quand même... Il y, a quand même, euh, il y a quand même ta voix qui sort, d'accord On doit quand même t'entendre. Mais euh, ce qui va se passer, c'est que certaines personnes, par exemple, quand elles prennent la parole, elles vont se retrouver avec une voix qui tremble, d'accord Une voix qui ne paraît, euh, paraît pas très solide comme ça, une voix qui, qui tremble un petit peu. Et euh, ça peut être déstabilisant parce qu'on peut avoir l'impression, en fait, que, la, que même la personne va trembler, alors que, voilà, quand on la regarde, bah non, euh, la personne, elle n'est pas en train de, de, de trembler. Euh, on pourrait avoir l'impression que peut-être que la personne allait impressionner. Alors, ok, peut-être si dans une réunion, tu dois prendre la parole devant tout le monde, ça pourrait s'expliquer. Mais en même temps, euh, voilà, quand tu parles euh, dans ta famille, euh, bah, euh, est-ce que tu serais impressionné de parler dans ta famille Non, pas forcément. Et pourtant, on pourrait avoir ce son de voix qui tremble. Une voix qui ne sort pas quand on parle, ça peut être aussi euh, quelqu'un à qui on va souvent demander de répéter. C'est-à-dire que tu vas à la boulangerie, tu commandes ton pain, tu passes ta commande et la boulangère te dit « pardon madame, pardon monsieur, vous, vous pouvez répéter ». C'est-à-dire qu'elle te fait comprendre qu'elle ne t'a pas entendu que ce que, n'était voilà, que pas assez fort. Au restaurant, c'est pareil, tu vas passer ta commande, le serveur va dire euh, « Vous m'avez dit quoi Excusez-moi voilà, » Et il te, fait répéter, euh, il te fait répéter parce que tout simplement, euh, ben, voilà, il, il, il te fait comprendre en fait, que, que ta voix ne sort pas quoi, quand, quand tu parles. Et dans ce cas-là, ça va être un son de voix qui va être peut-être assez faible en volume ou qui va être peut-être assez peu euh, résonnant. Idem, euh, quand des fois euh, voilà, tu, tu te mets à parler, toi, dans ta tête, tu as l'impression de parler fort, mais les gens te disent, tu, tu peux parler un petit peu plus fort s'il te plaît ou tu peux répéter. Par exemple, tu fais une présentation euh, dans une salle ou avec un petit groupe et pourtant vous n'êtes pas très nombreux, euh, mais euh, les gens te disent, euh, voilà, tu pourrais parler un petit peu plus fort s'il te plaît parce que c'est un peu fatigant de t'écouter, il faut, faut tendre l'oreille, c'est pas très agréable. Et donc voilà, on a cette, cette, je dirais cette difficulté où on dit, bon, ben, je ne comprends pas, moi j'ai envie de parler, mais ma voix, elle ne sort pas. D'accord ce qui va se passer, c'est que, euh, souvent, les gens vont associer ça, en fait, à leur personnalité. Ils vont dire, bah oui, parce que voilà, j'ai une personnalité un peu effacée, donc c'est normal que ma voix soit un petit peu effacée. Ou alors, euh, les gens vont associer ça à, euh, peut-être, euh, euh, des capacités qu'ils n'ont pas, dire ah bah oui, euh, c'est vrai que voilà mon voisin, lui, quand il parle, il a une voix qui porte, c'est clair que ce n'est pas lui qu'on va qu'on va demander de, de répéter. Hein. Quand il parle au restaurant, euh, il parle tout fort, il y a presque même les gens qui se retournent parce qu'il a une voix vraiment euh, qui prend euh, beaucoup de place, beaucoup de présence. Et euh, bah, certaines personnes voilà, vont en arriver à la conclusion que ben bah, voilà, Peut-être que euh, voilà, il y, y a des gens qui ont anatomiquement euh, euh, peut-être des cordes vocales qui font, qui vont pouvoir parler fort, et puis que d'autres ne vont pas pouvoir parler fort. Alors, la bonne nouvelle, c'est que en fait, c'est absolument pas le cas, d'accord Il n'y a pas de constitution spéciale particulière qui ferait que tout d'un coup les gens pourraient parler fort et d'autres pas parler fort, ou que des gens auraient la voix qui tremble et que d'autres, à l'inverse une voix très assurée. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'en réalité, si on te passe dans un IRM, dans un, dans un, dans un scanner, on va voir qu'en fait, tu vas avoir la même chose que, que cette personne qui parle avec plus de présence. C'est-à-dire que tu vas avoir des cordes vocales. Alors peut-être que... Il y a quelques millimètres de, qui, qui, qui vont varier au niveau de la dimension, ou légèrement au niveau de l'épaisseur, mais ce n'est pas ça qui va faire la différence. On veut voir que tu as aussi une langue, on va voir que tu as aussi une épiglotte, on va voir que tu as un beau pharynx. Bref, on va voir qu'en réalité, tu as tout ce qu'il faut pour avoir aussi euh, cette voix qui tremble pas, cette voix qui n'est pas euh, si feutrée, qui est plus présente, qui résonne et euh, cette voix ben, d'une personne à qui on ne demande pas sans cesse de répéter. donc La bonne nouvelle, c'est que tous ces organes-là, en fait, ils sont en toi depuis le début, ils ont toujours été là et c'est simplement ce qui va varier, c'est la manière de s'en servir. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que euh, alors c'est vraiment là le truc dont, on, dont, dont, dont je pense tu n'as peut-être probablement jamais entendu parler, euh, parce que euh, bah, moi ça m'a pris énormément d'années en fait à comprendre ça. À, à mener des études, euh, à apprendre la psychologie, à, à, à vraiment euh, coacher. coacher. J'ai fait des, des milliers de coachings de manière en fait, si tu veux, à arriver à certaines conclusions que je vais pouvoir te partager là euh, maintenant. Alors, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à mettre un petit pouce en haut, un petit pouce en bas, ça c'est toi qui choisis, voilà, ça aidera au référencement de cette vidéo. Et puis, n'hésite pas surtout à t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification comme ça tu seras prévenu la prochaine fois que je serai en live et peut-être que nous pourrons échanger en direct. Alors, cette chose que je voulais te, te partager aujourd'hui, c'est que c'est pas, euh, comme je te le disais, un problème euh, d'organes, d'accord Tout le monde naît à peu près avec, euh, bah, voilà, euh, constitution, constitutionnellement, tous les organes euh, de la voix euh, en soi. Mais maintenant, ce qui va varier, c'est la construction de la voix. Et la construction de la voix, ça, c'est quelque chose qui va se faire dès le plus jeune âge. Donc, tu sais, dans les, dans les premiers euh, mois, on va commencer à, à, à construire en fait, voilà, le, le langage et on va, les enfants vont commencer ensuite à... à à parler et au-delà d'apprendre les mots, ce qui va se passer, c'est que euh, quand on est enfant, on va aussi euh, apprendre à configurer sa voix. d'accord Et ce que, Dans ce que j'appelle configurer sa voix, c'est-à-dire qu'on va apprendre à utiliser finalement euh, ben les, les, les muscles hein, qu'on a dans le corps de manière à nous construire une voix sur mesure. Et une voix sur mesure à l'environnement dans lequel on est. Parce que voilà, nous sommes des êtres sociaux, la voix, ça nous sert à échanger, à dire quand on a faim, quand on a froid, quand on est petit, mais ensuite à partager son avis, à dire quand on est d'accord, quand on n'est pas d'accord et à partager des choses avec nos autres congénères humains. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que euh, de manière à, puisque l'humain est un, est un être social, de manière à bien s'intégrer dans le groupe, eh bien, on va construire notre voix de manière à ce qu'elle s'insère dans le groupe. Et c'est pour ça, par exemple, que dans des pays euh, méditerranéens, on va parler plus fort et que dans des pays scandinaves, on va parler moins fort. Et pourtant, on pourrait se dire, bah, c'est bizarre quand même, parce qu'au-delà de la langue, les gens, anatomiquement, ils ont les mêmes cordes vocales, à, à, à quelque, peu de choses près. Ils ont les mêmes éléments de résonance, ils ont les mêmes organes. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va parler plus fort dans tel ou tel pays Eh bien, C'est tout simplement parce qu'en fait, euh, ta voix va s'adapter à ton environnement. Et euh, ça, ça va très très loin parce que euh, si par exemple, euh, tu as été élevé dans une famille où il ne fallait pas trop faire de bruit. voilà, Il y a des familles comme ça. Euh, c'est pas, il euh, y, a, y a pas de la musique partout, euh, les enfants crient pas euh, dans tous les sens, faut pas faire de bruit, il y a que les adultes qui parlent, on se tait à tape enfin voilà, c'est très, euh, je dirais, c'est, on vit un peu dans le, dans le silence. Eh bien, si jamais toi, tu as une voix qui est un petit peu tôt, trop euh, tonitruante, bah tu vas te faire disputer, d'accord, et tu vas te faire disputer à, ré, à, à répétition. Donc du coup, ce qui va se passer au niveau du développement de ta voix à ce moment-là, c'est que en fait, euh, ton cerveau, si tu veux, va, euh, désactiver, en fait, va désactiver certaines fonctions de ta voix. Hein, je vais te le résumer comme ça, euh, va désactiver certaines fonctions de ta voix de manière à ce que ta voix, par exemple, ne soit pas trop forte. Et donc ça, ça va te permettre bah, de pouvoir parler de pouvoir continuer à échanger avec tes frères et sœurs, mais sans te faire disputer par les parents, par exemple, parce que tout d'un coup, on t'entendrait parler trop fort. Euh, et donc ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que finalement ta voix se met à ton service. Ta, ta voix se met à ton service dans ce cas-là. Idem euh, chez des personnes, par exemple, j'ai rencontré ça euh, régulièrement, chez des personnes qui ont été confrontées à de la violence soit de la violence physique, soit de la violence verbale. Euh, par exemple, des gens qui ont vu des, des, des, des adultes par exemple, qui, qui se disputaient très fort, qui parlaient très fort, etc. et qui ont associé le fait de parler fort, c'est de la violence et ça, ça, blesse, ça blesse les gens. Et bien, par exemple, ces personnes-là, euh, vont s'organiser, alors c'est de manière inconsciente, hein, mais vont s'organiser vocalement de manière à ce qu'elles-mêmes, quand elles parlent, elles ne se mettent pas à agresser les autres comme elles ont pu le constater euh, par le passé. Et donc, et bah, ça va nous amener quoi Ça va nous amener en fait à se construire une voix qui sera du coup bah, pas trop forte, pas trop présente, d'accord qui va pas donner l'impression de vouloir écraser l'autre euh, quand je parle et qui va surtout euh, ne pas donner d'indices de, de, de, ou de, de laisser croire que je pourrais être agressif quand je m'exprime vis-à-vis de la personne. Euh, et donc ça voilà, ça, va, ça va créer en fait ce, ce type de voix et euh, ça va nous amener en fait des difficultés un petit peu plus tard. Par exemple pour une chanteuse qui voudrait pratiquer du belting, qui est une technique euh, de chant très aigu et très puissant, euh, eh bien, euh, si la personne elle a développé cette, vo cette voix-là par exemple, ça sera compliqué pour elle d'accéder à ce type de volume sonore parce que pour elle, c'est comme si elle engueulait tout le monde. Et psychologiquement, là, il y a un truc qui ne va, va pas coller parce que ce n'est pas comme ça qu'elle s'est construite jusqu'à présent. Et donc, c'est la même chose dans ta voix. Donc, la bonne nouvelle de tout ça, c'est que d'un point de vue des organes, tu as aujourd'hui tout ce qu'il te faut d'accord si tu veux aujourd'hui avoir une voix plus présente. La deuxième bonne nouvelle, c'est que comme je te le disais, cette voix euh, qui peut-être tremble des fois, qui peut-être n'est pas assez forte, qui on te demande de, de, de répéter parce qu'on oh ne t'entend pas, cette voix-là, en fait tu l'as construite euh, inconsciemment de manière à t'insérer dans ton environnement d'accord au cours, de, voilà, au cours de, de ton évolution. Mais peut-être qu'aujourd'hui, euh, tu as peut-être d'autres besoins, d'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie, voilà, de quand tu t'exprimes, qu'on ne te fasse pas systématiquement répéter. Peut-être qu'aujourd'hui tu as envie de, quand tu t'exprimes, quand tu parles, de pouvoir le faire d'une voix qui ne tremble pas, d'une voix qui est solide. J'ai échangé cet été avec pas mal de coachs et de thérapeutes et ils me disaient par exemple que bah, eux, leur voix, c'est vraiment un outil de travail euh, et euh, grâce à leur voix, ils aident euh, leurs coachés par exemple ou les personnes qu'ils accompagnent, ils les aident à, à avancer dans leur vie bah, parce que avec le ton de leur voix, ils peuvent donner, ils peuvent donner des inflexions. Donc, dans ce cas-là, par exemple, bah, ça peut t'intéresser effectivement de ne pas avoir une voix qui tremble ou qui ne paraît pas sûre d'elle, alors que toi, en réalité, à l'intérieur, tu es sûr de toi. Donc, si tu veux euh, construire ce genre de voix, eh c'est tout à fait possible. Il va en fait tout simplement te falloir quoi Te falloir eh bien, te réapproprier finalement euh, les muscles, les organes que tu as en toi depuis toujours et que tu as peut-être mis en veille inconsciemment. Okay. Donc voilà, tu trouveras, tu trouveras sur cette chaîne euh, des, des différents exercices pour commencer à remettre en route ça. Si c'est vraiment euh, quelque chose qui te tient à cœur, sache que j'ai euh, un programme d'accompagnement tout particulier euh, eh bien, qui accompagne les personnes qui veulent justement euh, renforcer leur voix, parlée. Euh, J'y dévoile des techniques euh, de coaching et euh, des routines de travail. Eh bien, pour se construire cette voie. Alors, tu verras que c'est quelque chose, si ça t'intéresse, on va te laisser le lien dans la description. Euh, tu pourras cliquer juste en dessous à la fin de cette vidéo. Euh, tu verras qu'à la différence des programmes sur le champ, euh, c'est quelque chose qui est très euh, concis, très efficace et ça va se dérouler comme ça. On va démarrer avec une première session de coaching. d'accord Ça veut dire que si, si tu souscris à cet accompagnement, on va se parler en direct alors à travers l'application Zoom si tu es à distance et on va faire un état des lieux d'accord je vais te faire un bilan de ta voix ensuite tu vas pouvoir travailler en autonomie avec les exercices vidéo que tu vas recevoir et ensuite on fera un bilan d'accord un, un bilan de là où tu en es et de ce que tu vas pouvoir encore continuer à développer j'ai voulu ce programme si tu veux très concis et très efficace pourquoi parce que à l'inverse d'un chanteur dont c'est la passion, c'est la passion de chanter, c'est la passion de travailler sa voix et d'avancer et de faire toujours de plus belles prouesses vocales. Euh, voilà, une personne euh, qui, qui veut résoudre, je dirais, ses problèmes vocaux dans sa vie de tous les jours. Ce n'est pas forcément une passion, d'accord C'est un problème qu'elle veut résoudre et elle veut une solution rapide. Donc c'est comme ça que j'ai conçu ce programme qui s'appelle Voix du leader. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh tu pourras le retrouver en, en cliquant euh, sur le lien qui se trouve, soit en commentaire, soit en fiche à la fin de cette vidéo ou dans la description. Bon, je te fais confiance, tu, tu trouveras. Alors j'espère voilà, que cette vidéo t'aura donné un nouvel éclairage, d'accord Un éclairage différent par rapport à tout ce que tu as pu voir. Euh, bien souvent les personnes qui veulent renforcer leur voix, on leur dit Ah, il faut que tu t'inscrives à des cours de chant. Mais les cours de chant, ce n'est pas la baguette magique. Déjà parce que les cours de chant, tu vas faire énormément de choses. Alors, ça va te faire du bien, d'accord C'est cool. Mais ce n'est pas forcément le moyen le plus rapide et le plus efficace parce que tu as besoin peut-être de débloquer... Euh, certains points, certaines barrières psychologiques qui se sont construites au cours euh, de ton parcours et euh, tant que tu ne le fais pas, bah, quelque part les exercices ne vont pas marcher. Donc tu as besoin de faire ça. Puis la deuxième chose, c'est que tu as besoin de routines de travail qui sont spécifiques pour réactiver finalement. Euh, les éléments de ta voix euh, qui sont peut-être euh, sous-exploités euh, jusqu'à présent et tu n'as pas besoin de faire des gammes et des gammes et des gammes comme pourraient le faire les chanteurs, mais parce qu'eux, ils ont beaucoup de notes à chanter. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la, à la partager à des amis s'ils t'ont fait part euh, eh bien de, de problèmes vocaux. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, d'ici là prends bien soin de ta voix. Ciao